Ouais, je bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais tranquille. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces sportifs Qu'est-ce qui leur prend On ne comprend pas qu'est-ce que vous êtes en train de travailler. Quels sont les muscles que vous favorisez quand vous faites ce genre d'exercice Ça ne sert strictement à rien. Vous êtes là en train de vous faire du mal aux os. Sachez, mesdames et messieurs, que ce genre de mouvement n'est pas à réaliser chez soi. faut pas commencer chez vous. À prendre la table sur votre dos et après vous dites « chérie monte Monte sur la table Je vais tout soulever » Qu'est-ce qui va se passer La table va se casser, vous allez casser votre dos et vous allez commencer à manger que du liquide avec la paille. C'est très dangereux. Ce qu'ils sont en train de faire là, premièrement, ils risquent leur vie, on va pas se mentir, parce que les mecs, regarde, il a pris carrément toute la cage hein toute la cage, il a collé ça sur ses bras. Il a dit à sa chérie, monte sur mes épaules. On va tout soulever ensemble. Toi et moi, nous allons partir soulever la coupe. Soulever le monde. On peut tout soulever ensemble. Regarde-moi bébé, regarde comment je soulève. Regarde, nous soulevons, tu soulèves, je soulève. Voilà. À quoi ça sert Là franchement, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui est nécessaire dans ce genre d'action À part nous énerver et nous dire que lui, il est capable de porter nos femmes, je ne vois pas c'est quoi le message. Et si c'est ça le message, sache que c'est une provocation vraiment très très sérieuse que tu es là en train de faire. Je vais te dire un truc. Hein sache que nous, là, nos femmes, elles ne sont pas intéressées par des gens comme toi qui sont là, qui pensent qu'à soulever. Donc tu peux soulever comme tu veux. Nos femmes, elles ont, elles ont rien à faire. Tu comprends Voilà. Donc c'est vrai que nous, on ne peut pas faire ce que tu es en train de faire. Mais toi, tu ne nous intéresses pas. Nous, les hommes, t'intéresses pas les femmes. Tu comprends Voilà. Mais maintenant, on ne va pas se mentir que ce genre de vidéo, ça prête à confusion. Parce que là, je vois de plus en plus de sportifs qui s'amusent à soulever leurs femmes en pleine salle de sport. Mais vous savez pas qu'il y a des chambres d'hôtel il y a des chambres où vous pouvez vous soulever tout, tout tranquillement, normalement. Hein Donc là, là, vous allez vous copuler en pleine salle de sport, devant tout le monde. Personne ne vous a rien demandé. Hein Donc c'est comme ça que vous copulez. Tu vas tomber enceinte et c'est un mec super musclé qui va sortir. Hein Un costaud Un bébé costaud Oh là là Il va peser combien de kilos Il aura déjà des abdos. Quand le, le, il va sortir, le docteur va vouloir frapper sa, sa, sa, sa fesse pour voir si le, si le bébé il est vivant. Le bébé va attraper la main du docteur. Il va dire, pourquoi tu veux me frapper Moi, je suis déjà costaud, tu vois pas. Donc, c'est ce genre d'enfant que vous êtes en train de vouloir créer. Mais après, en même temps, d'un autre côté, je me dis que c'est nécessaire hein, d'être costaud comme ça et d'être musclé. Parce que là, là, dans la, la, la ville dans laquelle on va avancer, ah, tout est électrique et mon gars, si tu es nul, un robot va venir te remplacer.